Bonjour les amis, c'est Franck pour Creolinium.fr, la chaîne sans langue de bois Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur la réalisation d'une table de défonceuse Rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde, il euh, faut juste être méticuleux Voilà, allez, bon, bon vidéogramme les amis Alors pourquoi j'ai mis ces quatre petites équerres à chaque angle de, mon, de ma découpe bah C'est simple, c'est ce qui va permettre de niveler parfaitement ma plaque par rapport à la table. Pour qu'elle soit parfaitement à fleur. J'aurais pu m'en passer, mais je trouvais ça assez sympa, le fait de pouvoir régler aux petits oignons la hauteur de sa plaque de défonceuse. Alors... Même sa plaque. Donc vous mettez vos pipiou dans les trous prévus à cet effet. Alors il y a l'empreinte de la clé 6 euh, Bien sûr, vous la mettez en dessous. bah Pas comme je viens de faire d'ailleurs. Ah bah si je l'avais bien mis Donc vous mettez ces petits pipiou Proxo Merdo Ce qui est bien c'est qu'il y a du frein filet, Donc avec les vibrations de la défonceuse Ça ne pourra pas se défaire C'est assez bien pensé J'aurais pu faire exactement le même système Avec du do it yourself Do, do, it, do, it, do it yourself C'est comme ça qu'est ce qu'on dit Ouais enfin bref J'aurais pu le faire moi même mais euh, j'aime ai, bien me faire chier mais pas, pas à ce point là quoi et d'autant plus que ça vaut pas grand chose ça vaut 16 balles sur amazon vous rajoutez 2 euros de frais de port de frais de port ça vous fait le truc à aller à 18 balles c'est pas excessif ça vous fait gagner un certain temps Vous n'êtes pas obligé de mettre les, les, les deux à chaque équerre, vous pouvez en mettre qu'un si vous voulez, c'est pas un souci. Il y a, comme il y a trois trous, moi ils sont là, je les mets. Ça m'évitera de les paumer et de les mettre dans un tiroir. J'ai déjà beaucoup de tiroirs. Être le moyen rapide de régler le niveau de cette plaque. On commence à mettre le petit boulon. Et c'est parti, on va jouer de la clé à l'aide pour ramener la hauteur, compenser la hauteur. Super rapide et super efficace de le faire. Fallait y penser, les Américains sont quand même balèzes, il n'y a pas un chier. Ah oui, alors bien sûr, oui. j'ai oublié de vous préciser. C'est ça, il fallait mettre un petit coup de. de tournevis pour venir plaquer les euh, la table. Oh la vache Je crois que j'aurais pas pu avoir ce niveau de précision en le faisant à la main sans rien c'est quand même bien pensé bravo Craig pour euh, ce truc là alors euh, Craig fait des super trucs en l'occurrence ça mais fait des super merdes. enfin super merde non je ne vais pas dire que c'est de la merde parce que je vais m'attirer les foudres de certains qui jurent que par les, les systèmes de, de vis euh, biais K4 vous savez là, Le trucs euh, pour euh, pseudo menuisier voilà Un menuisier ça travaille avec des assemblages traditionnels, tenons mortaises ou que d'arondes, etc. Mais pas que c'est commun de le gabarit à la con. Ces gabarits nous font perdre notre savoir-faire. Et comme j'aime pas ça, et ben je travaille pas avec. Et que ça déplaise à certains, je m'en tape le coquillard. Alors voilà, j'ai fait toutes mes rainures pour accueillir, accueillir tous mes rails. Donc, les joies de la défonceuse, c'est que ça rentre parfaitement là où on veut que ça rentre. Faut-il encore savoir s'en servir. Ensuite, donc là c'est le rail qui va accueillir euh, par exemple les presseurs de sécurité, les featherboards boards, comme ils disent chez nos, nos amis les américains c'est assez sympa, c'est bien pratique ça peut vous sauver les doigts donc moi j'aime bien vous aurez tous compris le principe d'ailleurs je crois que je l'ai mis à l'envers donc ouais c'est pas grave ensuite les rails pour venir faire coulisser le le guide euh, parallèle euh, je sais pas si je vais euh, arrondir ma ferraille ou découper tout doucement euh, au ciseau pour venir écarrir mon, ma rainure euh, j'hésite, beaucoup d'hésitation mais en tout cas le résultat est pour l'instant plus qu'honorable je suis assez content de moi, c'est rare je tiens à le préciser euh, il va falloir que je reperce un petit trou ici pour euh, fixer mon rail parfaitement je ne sais pas si je vais le coller et le visser ou simplement le visser euh, j'hésite encore, pareil pour ces rails là mais en tout cas euh, c'est pas mal voilà alors comme je vous le disais mes rails sont installés pardon mes rails sont installés euh, pourquoi j'ai choisi cette marque là alors c'est à dire la marque c'est un cran. c'est la marque la plus connue euh... Leur euh, contrôle qualité est euh, plus que poussé Leur rail quand il marque 48 mm c'est bien 48 mm Il n'y a pas de jeu euh, possible euh, C'est complètement versatile avec tout ce que fabrique INCRA C'est à dire que tous les accessoires INCRA vont aller dans ces rails-là Ensuite, euh, c'est solide, c'est beau C'est certes un peu cher euh, Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle après, euh, je vous marquerai toutes les références que j'ai achetées. Je les ai bien achetées, hein, je précise, euh, dans la description de la vidéo. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, J'ai acheté un meter slide SE. Alors, le meter slide SE, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est une tige métallique. Avec plusieurs pas de vis, trou, vis, trou fileté pardon, euh, qui vient s'encastrer dans la grosse rainure. Il y a des patins en téflon coupés. Euh, coupés ça sert à venir compenser le jeu. Donc c'est-à-dire que vous allez serrer les, les petites clés Allen là, ça va venir compenser le jeu par rapport à la rainure. Donc euh, ça coulissera parce que c'est du téflon mais vous n'aurez pas le jeu que vous entendez ici je, vous, je pense que vous avez compris le, le principe de fonctionnement vous vissez un gabarit là dessus un contreplaqué par exemple je fais bien la, la, la défonceuse là. Ok. ça c'est compris, je vous répète, je mettrai les références dans la description, dans la description de la vidéo si vous avez 3-4 minutes à perdre allez sur leur site il y a plein de trucs sympas et qui font rêver, mais bon malheureusement les frais de port sont horribles euh, alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc j'ai acheté ces rails dans, enfin, sur une boutique en ligne euh, en Hollande euh, le néerlandais c'est pas mon fort donc je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est incompréhensible et c'est imprononçable pour moi euh, toujours pareil dans la description de la vidéo voilà. Du coup, je me retrouve sur la même table de défonceuse. C'est la fin de cette première partie sur la réalisation d'une table de défonceuse. Dans la deuxième partie, vous verrez comment je réalise le guide. Bon, je pense que tout le monde a compris. Hein. Euh, encore une fois, rien de compliqué. C'est toujours à la portée de tout le monde. Euh, rien de spécial. A bientôt les amis. C'était Franck pour Creolignon.fr Et surtout, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne.